Bonjour les huilards d'Alsace. Bonjour les huilards d'Alsace. Nous sommes actuellement à Charme, petite localité dans les Vosges. Nous allons nous rediriger à, je sais pas. à Fontenoy-le-Château. Qu'est-ce qu'il y a de beau à Fontenoy-le-Château, mis à part ce fameux château Je ne sais pas, je suis jamais allé. Ouais. <rire> Et ben c'est l'occasion, on y va tout de suite. Hop. Voilà à Fontenoy-le-Château, cette belle localité où il fait bon vivre. Le château de Fontenoy-le-Château a elle, le plus vieux donjon de Lorraine. Donc évidemment, il est un peu moins bien conservé que prévu, mais euh, il fait le taf. C'est spécial en fait. C'est un peu lugubre <rire> l'impression. C'était un message pour l'office de tourisme du coup Bonjour hein. <rire> la caméra. Voilà, je dis moi, aller sur mini-motor, c'est super fiable.